Bonjour à tous, lors de la dernière vidéo on a vu que ça s'appelait un parallélépipède rectangle, il faut bien retenir ce nom. Mais ce Toblerone il s'appelle comment C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va donc voir dans cette vidéo différents solides, en commençant par le plus simple d'entre eux, le cube, c'est un polyède dont les six faces sont des carrés, tout simplement. Après, on aurait, après le carré, on aurait le rectangle, le rectangle en 3D, ça serait bien si on pouvait l'appeler rectangle en 3D, mais non, on l'appelle le parallélépipède rectangle. Oui, vous devez apprendre ce mot, savoir l'écrire. Oui, <rire> c'est un polyèdre dont toutes les faces sont des rectangles, tout simplement, comme vous pouvez le voir sur le dessin juste en dessous. On va maintenant passer à une figure très importante et un petit peu plus compliquée que les deux précédentes, le prisme droit. C'est un polyèdre dont deux faces parallèles sont des polygones. On appelle ces polygones les bases du prisme. Puis les autres faces sont des rectangles. Alors les deux bases peuvent être à trois côtés, des triangles, à quatre côtés, des quadrilatères, à cinq côtés, à six côtés, à sept côtés, peu importe. Mais en tout cas, toutes les autres faces, ce sont des rectangles. Comme d'habitude, ça va mieux avec des exemples. Donc, si on prend euh, ce prisme droit, il est à base triangulaire. En vert, vous avez des triangles sont des polygones, donc ça correspond bien à la définition. Les deux triangles sont parallèles. Et les autres faces sont des rectangles. Donc on a ici un prisme droit à base triangulaire. On va voir maintenant d'autres prismes. Donc le prisme droit à base triangulaire, le prisme droit à base trapézoïdale puisque la base, la face qui est devant et la face qui est derrière sont identiques sont des polygones, sont des trapèzes, donc on appelle ça un prisme droit à base trapézoïdale. Remarquez encore une fois que les autres faces, à droite, à gauche, en haut, en bas, sont des rectangles. Un prisme droit à base hexagonale, la face du haut et du bas, ce sont des polygones, des hexagones, strictement identiques et parallèles, les autres faces, ce sont des rectangles. Et enfin, par exemple, un prisme droit à base losange, la face du haut et du bas ce sont des losanges, les autres faces, ce sont des rectangles. C'est clair hein, maintenant grâce à cette vidéo, ça c'est un prisme droit à ah, base triangulaire. L'emblématique boîte Toblerone. Au passage, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Toblerone. D'ailleurs, les gens de Toblerone, si vous voyez cette vidéo, on seraient très intéressés par être sponsorisés en fait, pour recevoir plein de Toblerone. Et sinon, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.